Je m'appelle Hélène, je suis habitante de la Belle de Mai et je fais partie de collectifs d'habitants, notamment Brouette et compagnie. Et puis je suis solidaire de plein d'autres collectifs. C'est que les questions de santé me concernent depuis de nombreuses années. J'ai un compagnon qui a eu deux cancers, donc la euh, question de l'hôpital, hein, euh, voilà, je l'ai vécu. Ce qui me semble euh, aujourd'hui, c'est euh, que l'accès aux soins pour certaines personnes est très difficile. Hein, le, le fait simplement. Euh, d'avoir euh, diminué la part prise en charge et obliger euh, des personnes à avoir une mutuelle, bah, dès que tu travailles pas, bah, bah, par exemple mon compagnon, il est à la maison des artistes, il n'a pas de mutuelle, et en fait, quand il est hospitalisé, il y a 18 euros euh, à payer, il y a aussi le, le fameux 1 euro euh, pas prise en charge, alors qu'il est en affection en, en longue durée. Donc euh, c'est plutôt un, un signe de, de régression, à côté de ça, il y a une prise en charge qui, au niveau euh, technique, a beaucoup évolué. Donc euh, ça, c'est bien, c'est intéressant. Et nous avons eu la chance, alors je dis nous, parce que, en fait, quand on accompagne quelqu'un, on, on le vit aussi dans, dans son corps, alors, nous avons eu la chance de tomber, je dis tomber, ça fait un peu on tombe, mais euh, d'être euh, pris en charge par euh, une femme euh, d'une quarantaine d'années, une chirurgienne exceptionnelle, donc c'est vrai que je pense que ça dépend, euh, la qualité du soin pour moi, elle va dépendre aussi euh, de la personne euh, qui va le faire. Et puis tout. il enfin, n'y a pas seulement hein, le chirurgien, après c'est aussi les aides-soignantes, parce que beaucoup les aides-soignantes, ça c'est très important, et les infirmières aussi. Euh... Donc il y a des choses qui, sont de... qui ont évolué et qui sont mieux. On prend plus en charge la douleur, par exemple par rapport à il y a 20 ans, sauf qu'en même temps, la, la pompe à morphine ben, euh, elle est très contrôlée. On ne sait jamais hein, des fois que... Je me souviens parce qu'il souffrait énormément et ben, à un moment donné, il la bloque. Donc ça veut dire qu'au lieu de penser les choses par individu et par, euh, euh, par pathologie aussi, on a en fait un système euh, qui est le même pour tout le monde, quoi. quelque chose, un protocole. Au niveau de Marseille, euh, bah, on va dire que le, on a la chance d'avoir euh, des, des hôpitaux euh, publics. Hein. Moi, c'est vrai que je suis une inconditionnelle de l'hôpital public. Hein, je dirais, euh, on a eu cette chance, c'est qu'il a été pris en charge à la Conception, qui est un hôpital public, mais pour moi, il était hors de question d'aller à l'hôpital européen. Hein. Bon, en plus, euh, j'ai vécu euh, l'accompagnement de quelqu'un qui est mort là-bas. Alors, je sais pas, j'ai vraiment... Euh, une, une, une appréhension, quoi. et euh, à, à la conception, euh, c'est par contre vétuste. Enfin, il, y a des coins, il, était, il y a des coins qui, qui sont euh, neufs, enfin, il y a des bâtiments neufs, mais il y a aussi euh, des coins, euh, comme à, à la PHP, hein, les hôpitaux de Paris, il y a vraiment des, une partie ancienne. Donc, euh, c'est presque sordide par endroit. Hein. Là, ils ont fait des travaux il n'y a pas longtemps, mais euh, ça a commencé en 2014. Il y avait des endroits, c'était sordide. Euh, ce qui manque, je pense, en termes de santé à Marseille, euh, par exemple dans le troisième, et c'est le libéral qui fait office 2. En fait, on s'est rendu compte aussi, à, à travers euh, sa maladie, qu'il y avait un réseau de santé des infirmières libérales qui font du social et que les médecins libéraux qui sont installés dans le troisième eh c'est aussi volontaire et donc prennent en charge aussi cette dimension sociale qui, qui n'existe pas autrement. Donc ça c'est intéressant. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un réseau informel de santé qui était libéral mais faisait office de service public un peu hein, en matière de santé. D'abord, c'est un, une question qui nous concerne tous, hein. on, peut, on va être, tous être potentiellement, à un moment donné, un patient. J'espère pour tout le monde le plus tard possible, mais le vieillissement fait que on a euh, des maladies, après il y a beaucoup aussi de maladies chroniques, donc... C'est aussi ça en fait, Les, cette communauté elle est faite des, des gens qui ont des maladies chroniques et puis des gens qui sont âgés et qui euh, vont euh, avoir besoin de, de soins. Effectivement cette communauté elle, elle pourrait émerger. La notion de commun elle est intéressante dans le sens où euh, elle permet de discuter aussi du fond, hein, de, de parler de, de ce dont on a besoin hein, et de comment ça peut euh, s'organiser voire s'auto-organiser, hein, donc c'est vraiment très intéressant. Ça permet également de, euh, faire, euh, de mettre la santé dans un système non marchand, parce que là aussi, hein, on parlait de, de libéral, mais il euh, faut aussi euh, payer. Bon, là, quand on est en ALD, c'est pris en charge, mais il y a toujours une petite part à payer hein, quand on est euh, très très précaire, c'est difficile. Et il y a beaucoup de gens qui ne se soignent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est vrai que une manière, enfin le, le commun permettrait de, de mettre tout le monde au cœur de cette préoccupation et que la santé elle soit accessible à toutes et à tous. sensibiliser, je pense parler, euh, quand on est euh, dans, dans des assemblées, peut-être s'enquérir aussi de, de la santé des personnes, comme on a pu le faire d'ailleurs pendant le confinement. Pendant le confinement, on était euh, attentif hein, à l'autre, il euh, euh, y a les formules euh, « prends soin de toi euh, » qui sont venues, qui étaient quelque chose dont on ne parlait jamais. Donc, Peut-être que, justement, cette attention qu'on a portée pendant cette période, euh, elle pourrait continuer d'une autre manière, en étant peut-être un peu plus euh, euh, attentif à ce que l'autre a du mal à dire pour qu'il puisse le dire, donc euh, quelque chose, et, et après aussi euh, donner, euh, si la personne par exemple est sans papier, euh, les moyens qu'elle peut avoir, euh, si elle ne le sait pas, euh, pour que sa santé soit prise en compte. C'est important, quoi, ces questions de santé, être attentif, euh, peut-être à nos voisins aussi. C'est des manières aussi euh, aux enfants, euh, voilà, des manières très concrètes. Et après, il y a des manières politiques, parce que là, je parle euh, à mon niveau. Mais c'est aussi euh, politiquement euh, qu'il y a eu à Marseille les ateliers santé-ville, je pense que qui se sont installés dans certains quartiers, les ateliers santé ville, ce sont aussi des moyens euh, de mettre en place euh, du soin pour des personnes qui sont euh, des fois très éloignées de ça. Donc, euh, c est, c est, ce serait une manière peut-être de repartir sur ces ateliers santé ville. Hein, ça peut être euh, des voilà, hein, conc... qui soit concrètes